Ce tour de magie, donc ou ce tour de télépathie, si je pars d'un exemple concret, par exemple 34, on me demande d'enlever 3, puis d'enlever 4. Bon, et puis après il se passe des choses. Si ce 3, je dis que c'est D, le chiffre des dizaines, et que 4, c'est le chiffre des unités U, je vais essayer de faire ce calcul dans le cas général. Tout à l'heure, je devais faire 34, 30 plus 4. Ce 30, c'est 3 fois 10. Bon, au lieu d'écrire 3 fois 10, je vais écrire D fois 10. Plus 4. Au lieu d'écrire 4, je vais écrire U. Moins 3. Au lieu d'écrire 3, j'écris D. D moins 4, au lieu d'écrire 4, j'écris U. OK Et en fait, 10 fois 10, D, pardon, D fois 10, ça s'écrit aussi, 10D plus U moins D moins U. Eh bien, 10D moins D, ça en fait 9. Plus U, moins U, et eh ben euh, il en reste plus. Donc au final, il ne me reste que 9 D, 9 fois le chiffre des dizaines de départ. Et euh, ce, qui, ce qui va impliquer que, que mon nombre, le nombre que je vais trouver va tomber sur un multiple de 9. Et effectivement, certains l'ont vu sur le tableau, à chaque multiple de 9, on tombait sur Miss France. Du coup, euh, tout le monde est tombé sur Miss France.